Bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire je vais vous raconter une belle histoire de Zélia et l'Arganier. Bon, euh, ouvrez à la page 138 votre livre euh, L'arbre. Euh, vous aurez bien sûr euh, l'arbre à histoire, Zélia et l'Arganier. Numéro 2. Alors Zilia et l'Arganier. Il y a un dialogue entre euh, Zilia, cette euh, petite chèvre, et l'Arganier, l'arbre, qui donne des organes. Voilà. voilà. La petite chèvre. Et l'Arganier. Alors, écoutons le dialogue entre ces deux personnages. Zéléa et l'Argani. Je n'ai pas peur du vide. La petite chèvre. T'es la petite chèvre. T'es Zélia, la petite chèvre. J'ai peur de Ahmed. Je n'ai pas peur du vide. J'ai peur de Ahmed. Ahmad? Et pourquoi Ah, c'est l'Argani qui parle ici. Elle est très méchante. Elle passe son temps à nous battre, c'est à tout moi qui suis la plus petite du troupeau. À te battre Oui, tous les jours, regarde mes flancs. Hmm. Pauvre petite chèvre, tu as raison, reste perché dans mes branches. Ah, c'est l'organique qui parle par ici. Ahmed est bien plus courageux pour te donner des coups de bâton. Que pour se frotter à mes épines. Oui, mais elle a dit qu'elle allait t'abattre à coup de hache. Ne t'inquiète pas, Zélia, écoute-moi bien et fais tout ce que je te dis. Alors, l'organique continue. Et son histoire, dit Une demi-heure plus tard, Ahmed fonce vers nous, fonce vers l'arganier et. La teacher, vous allez bien. Il s'approche de montrant. Il prend sa hache à deux mains et la lève au-dessus de son épaule droite. Et aïe. aïe, aïe, aïe, mais ça pique. Aïe, au secours du guêpe. du frelon. Mais c'est Hamel qui parle ici. Ah, s'il pouvait lever la tête, le méchant berger, les résiliens danser comme un diable sur mes branches. Ses quatre petits sabots font tomber dizaines dizaine qui se plantent dans le crâne d'Ahmed, dans les bras, dans le dos et dans les cuisses d'Ahmed, Persuadé qu'il est attaqué par une armée de frelons. Elle prend ses jambes à son cou et s'enfuit vers son doigt. Alors, Zélia, Zélia, la petite chère, d'un bond gracieux, saute par terre et me dit c'est-à-dire dire à la galerie Merci, tu m'as sauvé la vie. Puis, je pense qu'on ne reverra plus. Amen. Par ici. Mais que vas-tu faire maintenant, Zélia hein? Je ne sais pas. Et si tu restais avec moi, enfin, avec nous, les Arganiers, nous avons assez de fruits et de feuilles pour te nourrir. Et puis, qui sait, un jour, tu trouveras un autre troupeau avec un gentil berger. Tu crois que ça existe Bien sûr, il y a Il y a beaucoup de gentils bergers. Oui. Alors vous euh, venez bien sûr d'écouter Zélia je vous invite bien sûr à lire hein, sur la sur page 138 sur votre cahier sur votre euh, livre. Euh, l'arbre. Vous trouvez bien sûr l'arbre histoire, page 138. Je parle aux élèves de CO1. Alors, de qui, de qui Zélia a-t-elle peur Pourquoi Que fait Zélia quand Ahmed veut couper l'organisme Et qu'est-ce qui pique Ahmed, ce berger méchant Que propose à Zélia, crois-tu qu'un jour, Zélia trouvera un gentil berger Et pourquoi C'est une question de réflexion, c'est une question simple. De qui Zélia a-t-elle peur Et pourquoi que fait Zélia quand Ahmed veut couper l'arganier et qu'est-ce qui pique Et que propose l'arganier à Zélia Crois-tu qu'un jour Zélia trouvera un gentil berger 5 questions pour vous. Jazelle à répondre tout de suite. Euh, Après quelques instants, on va bien sûr corriger ces, cette, cette activité de compréhension. On passe bien sûr. À partir de vous, comme a, on va terminer avec cette, avec gentillesse. Alors, euh, allons-y, réfléchissez, et dans quelques instants, on va faire la correction, chers élèves, de ces mots bon, hein. Je comprends, voici la correction, de qui il y a-t-elle peur D'après vous, de qui il y a-t-elle peur hein? Et pourquoi hmm? Est-ce que vous avez une réponse euh, pour moi, Zélia a toujours très peur du méchant méchant berger qui s'appelle Ahmed. Il existe un, un méchant berger qui s'appelle Ahmed. Euh, frappe toujours euh, cette petite pauvre chère Zélia. Zélia a toujours très peur du méchant berger Ahmed. on euh, pense que c'est un méchant hein, berger. que fait Zélia quand Ahmed veut couper l'arrière hmm? alors qu'est-ce qu'il fait tomber à... sur le crâne de ce méchant berger Ahmed est-ce que vous avez une réponse que fait Zélia quand Ahmed veut couper l'arganier Cherchez, cherchez. Cherchez la bonne réponse dans le texte. Vous avez déjà noté, je crois. Vous avez déjà remarqué. Alors, quand Ahmed veut couper l'arganier, oui, Zélia lui fait tomber dessus les épines. Voilà, les épines de l'arganier. Zélia lui fait tomber dessus les épines de l'arganier. Alors, lui, le pauvre, crut que ce sont une armée de frelons. <coughs> Excuse. Alors, il prend ses gens dans son cou et s'en fout, il veut son doigt. Une armée de frelons, oui, il croit que... elle croit tout simplement qu'elle est attaqué par une armée de frelons, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que... qu'il existe des dizaines d'épines de, qui se plante dans le, dans le crâne de ce pauvre méchant berger, ah, euh, ce méchant berger Ahmed. Ces quatre petits sabots font tomber des dizaines, des dizaines, des dizaines d'épines qui se plantent dans le crâne, dans les bras, dans le dos et dans les cuisses d'Ahmed. Persuadé qu'il est attaqué par une armée de frelons, il prend ses jambes à son cou et s'enfuit. Définitivement vers sans doigt, sans retour, voilà. Alors, qu'est-ce qui pique Ahmed On a déjà vu ça. Qu'est-ce qui pique Ahmed Ce sont les épines, bien sûr, les épines qui blessent Ahmed partout à son corps. Les épines qui piquent, qui blessent Ahmed partout à son corps. Mais, que propose la généaline alors, ici, à la fin, c'est. J'ai ai, ai beaucoup aimé la fin de cette histoire. Alors, Zélia, d'un bon gracieux, saute par terre et me dit Merci, tu m'as sauvé la vie. C'est vraiment très bon d'être gentil. Hein? Ce sont des mots magiques. Merci, dit-moi, la vie. Alors, oui, je pense qu'on ne reverra, reverra, c'est le verbe revoir. Oui, je pense qu'on ne reverra plus, Ahmed, par ici. Mais, mais, que vas-tu faire, toi, maintenant, Zelia? Est-ce que tu vas rester avec moi tout le temps Moi, je n'ai pas de feuilles. Elle dit, je ne sais pas. et si tu es resté avec moi Enfin, avec nous, les Arganis. Tous ces arbres-là, les organes. Nous avons assez de fruits et de feuilles pour te nourrir. Hein? Sinon, tu vas mourir de faim. Enfin, et puis, qui sait, un jour, tu trouveras un autre troupeau. Voilà. Un jour, tu trouveras un autre troupeau avec un gentil berger. Tu crois que ça existe Bien sûr, Zélia, il y a beaucoup de gentils bergers. Alors, tout simplement, à la fin, crois-tu qu'un jour... Pardon, que propose l'organisation Zélia Oui, elle propose tout simplement de rester avec les arganiers. Mais, pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir. Les arganiers vont perdre, bien sûr, leurs feuilles, leurs fruits, et, ce... et cette pauvre petite chèvre, elle va mourir de faim. Enfin il vaut mieux de quitter le verger et d'aller chercher un troupeau avec un gentil berger, Mieux que ce pauvre Ahmed attaqué par une armée de frelons. entre guillemets, mais ce sont des dizaines d'épines d'arganiers. Il vaut mieux de quitter les arganiers et se dirige vers un nouveau troupeau de chèvres. Avec un gentil, gentil berger. alpha l'a gagné. oui, il propose à zélier de rester vivre avec les alganiers. Mais, mais, il faut penser à l'avenir. Crois-tu qu'un jour, Zéliar trouvera un gentil berger Et Oui, pourquoi pas. Un gentil berger qui s'appelle Salah. Mioq Ahmed. Ça c'est un gentil berger et sait comment s'occuper de son troupeau. Voilà. Et ce troupeau est gardé par un chien qui est vraiment fidèle. Voilà. On passe maintenant à la partie de vous connaître si vous voulez bien. Allez-y. Page, la page suivante, page 139. On va répondre à quelques activités. On va terminer avec potes. Toujours avec vous, je communique sur je vous propose maintenant la partie de vocabulaire. Page 139. Les mots du texte Zéléa et Nagani. On copie et coche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase. On regarde mes gens. Euh, ligne 8. Est-ce que c'est coté ou pas tout comme Qu'elle allait abattre. Qu'elle allait abattre. À coup de hache. Est-ce que te blesser, te couper, te sculpter Et s'enfouir vers son doigt, doigt vous d'être prouvé la joie. Pour répondre à cette question, il vaut mieux de lire plusieurs fois le texte de Zéna et d'Argabie, on a déjà vu. Et répondre bien sûr aux questions de compréhension avec explication des mots difficiles. Et faire un petit résumé en oral et par écrit. Et raconter cela... De ta façon, à tes amis. Regarde mes flancs, ça veut dire regarde mes côtés. Alors on sait déjà que Zélia la petite chèvre est torturée par ce méchant, méchant berger. frappé par surtout euh, ses flancs, ses côtés. C'est pas ses pattes. Non, c non, c'est rien à voir ses cornes, non. Ses cornes et ses pattes, non. Ses côtés. Regarde mes flancs, regarde mes côtés. Qu'il allait qu t'abattre à, à coups de hache Alors, t'abattre, on dire tout simplement ici, c'est de couper. Qu'il allait t'abattre abattre, battre. Ah non, ça veut dire couper en deux. Qu'il allait t'abattre à, à coups de hache. Qui a dit ça, bien sûr, c'est Zélia. Ah, on l'a Et sans on vers son doigt, son doigt, c'est pas son son troupeau ou son ami, ses villages, le doigt, c'est déjà. Les mots de la campagne maintenant, euh, recopier uniquement les mots qui te font penser à la campagne, tout ce qui est rapport avec la campagne, Il y a les champs, le village, les prés, la ferme, le tracteur du fermier, la forêt, tout ce qui est nature. Alors je répète, les champs. Oui, Le village, les prés, la ferme, le tracteur, la forêt. Pour les autres, les immeubles, et les immeubles le centre commercial, le tramway et les usines, non, ça n'existe pas dans la compasse, mais dans la vie. À quoi te font penser les autres mots bon À la vie dans la vie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est vraiment très gentil de vous rencontrer. De vous encore une fois sur notre chaîne du collectivé mes chers élèves de c 1 Attendez plusieurs, plusieurs activités pour euh, améliorer votre langue française, surtout Alors l'oral. Voilà. Lisez, faites un résumé par écrit, par oral, racontez l'histoire de Zélia et Larganier euh, aux camarades de classe, si vous voulez bien. Alors, au revoir. C'était avec vous, je communique TV sur YouTube.